Votre onzième maison. Faire des nouveaux amis sous l'influence énergétique de cette période serait très facile, mais avec la rétrogradation de, Mer, de Vénus, pardon, ces nouvelles relations seraient plutôt passagères. Vous exercerez une attirance plus que d'habitude et votre charme fera de vous un centre de gravité. Une très belle énergie règne durant cette période. La seule chose dont je dois vous avertir serait d'être attentif aux dépenses impulsives. Mardi, mercredi et jeudi pour le Québec, mardi, PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le taureau, votre douzième maison. Les énergies de cette période pourraient vous rendre vulnérable et susceptible d'être affecté par la moindre perturbation ou la moindre tension. Vous serez facilement contrarié si vous faisiez face à une méchanceté potentielle ou une agressivité quelconque. Il serait facile pour vous de vous sentir pessimiste et découragé durant cette période. Mais soyez sûr que ces passagers et les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Le soleil est dans votre signe ainsi que Vénus et les deux vous offrent la vitalité et l'harmonie pour vous aider à traverser ces journées. Vendredi et samedi, la lune sera dans les gémeaux votre signe. Le soleil et Vénus sont aussi dans votre signe, un rassemblement qui serait très bénéfique pour vous, chers Gémeaux, et dont vous devez profiter au maximum. Deux journées de charme, de charisme et de magnétisme personnel qui vous rendent dangereusement convaincants. Faites vos demandes durant ces journées car personne ne peut vous dire non. Votre créativité aussi sera en éveil.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 Vous pourriez avoir tendance aussi à prendre des décisions hâtives au niveau de vos investissements ou vos finances en général, ce qui n'est pas du tout recommandé durant toute cette semaine. Vous aurez aussi une forte sensibilité au niveau euh, des énergies positives. Alors, dans les relations saines, cela vous apportera des rencontres très stimulante et passionnante, mais vous serez aussi sensible aux énergies négatives qui vous rendront facilement contrariés, ce qui pourrait causer des sautes d'humeur plus fréquentes. Alors évitez les personnes qui émettent ce genre d'énergie. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux.